La bah, pastiche, c'est de la caricature, c'est euh, de, la, de la drôlerie, hein, c'est de la mise à distance du réel, comme tout ce qui est euh, une forme humoristique. Euh, c'est euh, une manière de prendre une réalité, genre un pastiche de médias, c'est prendre un média, prendre les codes du média et les détourner, les décaler pour faire mieux ressortir euh, peut-être souvent l'absurdité de la chose et, et aussi l'esprit de sérieux quoi, un peu détourner l'esprit de sérieux qu'il y a dans toute chose. Reprendre le réel et le caricaturer, grossir le trait, euh, s'amuser avec, euh, le détourner, le décaler, enfin il y a plein de manières à mon avis de réaliser des pastiches mais je pense que le point commun de toutes ces manières, c'est que ça doit toujours avoir un lien avec le réel puisque c'est le, le but de, de la chose. C'est tout simple, Albin Wagner m'a contacté sur Twitter en me présentant son travail, j'ai regardé en me disant j'aime bien tes chroniques, voilà ce que je fais, jette un œil. Et si ça te dit, on en fait un numéro euh, hors-série, je crois. Et on aimerait bien que tu fasses euh, l'édito. Donc j'ai regardé, effectivement, ça me plaît pas mal. Mais c'est une vieille tradition euh, alors je, française, en tout cas, c'est sûr. Après, euh, à l'échelle mondiale, je ne sais pas. Mais en tout cas, française, il y a une, une vieille tradition de la satire, du, du détournement. Et puis ça m'a fait penser pas mal à ce que fait le Gorafi, que j'aime beaucoup en ce moment. Et donc ça m'a fait marrer. j'ai ouais, ouais, accepté tout de suite. J'ai dit oui, ça. je pense que je vais m'amuser à faire ça. Et, euh, et ils font. Eux ils axent vraiment leur ligne éditoriale sur le réchauffement climatique. Qui me paraît être un peu le sujet principal de, de, de l'époque. Donc euh, je trouvais ça hyper intéressant et pertinent et impertinent. Donc ça m'a plu. C'est un peu la cause des causes, puisque s'il n'y a plus de planète habitable, il n'y aura plus tellement de pastiches. Donc ça me paraît un peu logique de, de, de s'y préoccuper, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut s'y préoccuper moins d'ailleurs, parce que vraiment c'est sous les radars de tous les politiques, pour plein de raisons, hein, parce que ce n'est vraiment pas quelque chose qui vous rend populaire, de dire euh, à la tribune d'un meeting euh, « bon bah si on continue comme ça, on va tous crever ». C'est quand même plus efficace de vendre du rêve. Mais euh, je ne vois pas d'autre solution que de s'y pencher sérieusement euh, ici et maintenant. Ce serait un petit peu dommage d'avoir fait toute cette aventure humaine et de terminer comme des cons. Mais ça, ça fait partie aussi du, du pastiche et de l'absurdité la, qu'il y a au sein de notre espèce animale, quoi. entendu comme animale, c'est qu'on se considère comme l'espèce la plus évoluée de la biosphère. Et vraiment, on est possiblement la plus débile, quoi, parce qu'aucune aucun, espèce n'a jamais mis en péril sa propre survie à ce point-là en ayant toutes les connaissances possibles. Quoi en disant voilà non mais là si on continue comme ça c'est foutu. Donc on est au summum de l'absurdité donc c'est vrai que pour un humoriste c'est impossible de ne pas traiter le sujet quasi parce que c'est vraiment le sujet le plus absurde du moment. Et la, la vanité humaine c'est un puissant fond pour un humoriste. Il ah bah, faudrait inverser la question pourquoi il ne faudrait pas en rire Enfin le rire c'est la mise à distance du réel. Donc plus le réel il est tragique et plus c'est nécessaire de le décaler. Le rire, c'est assez efficace, je trouve, pour déconstruire quelque chose, déconstruire un raisonnement ou pointer des absurdités. Donc, dans le cas du réchauffement climatique, il y en a pas mal, puisqu'il est d'origine humaine, celui-ci. Donc, les humains sont responsables par leur comportement de leur propre mise en péril. Donc, il y, y a fort à faire sur cette thématique en ce qui concerne euh, ouais, les absurdités, le, le, le, la caricature. Et Parfois, même, on se dit il euh, n'y a pas besoin de caricature. Et quand on entend, par exemple, le discours de Trump, en tant que caricaturiste, en tant que mec qui fait des pastiches, tu te dis, mais euh, le gars il a quand même dit qu'il euh, fallait boire de l'eau de Javel pour guérir du Covid, donc euh, qu'est-ce que tu veux faire de plus parfois Mais bon, souvent les comportements humains sont, sur cette thématique là, sont facilement euh, pastichables, puisqu'ils sont déjà absurdes de base. D'où, ouais, je considère qu il, qu il, que c'est une sorte de soupape de comme on dit, comme une cocotte minute, quand une cocotte minute elle est mise sous, sous pression comme ça, nous peut-être on fait la petite soupape qui fait que ça pète pas, et que ça permet de continuer aussi euh, à s'intéresser à la thématique, quelque part. Il y a une phrase de Didier Super, qui est un humoriste, chanteur que j'aime beaucoup, qui dit « vaut mieux en rire que de s'en foutre ». Moi je suis assez curieux de base, donc j'aime bien explorer les formats, ouais, c'est vrai que je pars toujours de ce que j'ai à dire, je me dis tiens j'aimerais bien dire ça, et après, je me dis quelle serait la meilleure manière de le dire, donc quel serait le meilleur format, en gros. C'est pour ça que je fais pas mal de trucs, ouais. Je fais des chroniques, des bouquins, des documentaires aussi. Et puis parfois, juste un post sur Twitter, une blague sur Facebook, ça suffit à exprimer ce que j'avais envie de dire et, et le format est bon. Donc ça dépend vraiment de, bah, de ce que j'ai à dire sur le moment. Et puis souvent, c'est des blagues, donc souvent la tournure de la blague. Si elle nécessite d'être... Euh, d'être développé en trois minutes, ça correspond plus à une chronique, si c'est juste une phrase, plus à un tweet, mettons. Mais euh, ouais, j'aime bien explorer ça. Et puis là, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que, avec la petite notoriété que j'ai à France Inter, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'aller voir un éditeur en lui disant « j'ai une idée de livre » qu'avant, où vraiment les éditeurs ils me disaient oui « oui, d'accord, ben envoyez-nous un manuscrit, on vous répondra dans dix ans ». que le rire il peut facilement déconstruire. Il est assez efficace pour ça, déconstruire les, les absurdités, les failles de raisonnement, les contradictions, qu'on a tous hein, évidemment, et je crois qu'il est assez peu efficace pour construire quelque chose, c'est pour ça qu'il a facilement une limite quoi. On peut très bien pointer du doigt ce qui déconne, euh, dire regardez là je crois que les humains agissent comme des cons, mais après pour proposer des solutions c'est plus dur de le faire avec euh, l'humour. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est souvent un marqueur de l'état de, de la démocratie. Les premiers à qui on coupe la parole, souvent, ce sont les humoristes, parce que le pouvoir, il nécessite le sacré pour qu'on croie au pouvoir, la fiction du pouvoir, hein, qu'un humain soit supérieur à un autre humain, ce qui n'a absolument aucune, aucun sens. Hein, mais bon. Enfin, au niveau, voilà, ça ne correspond à aucune réalité euh, biologique même. Il faut qu'on croie à cette fiction-là et la, le rôle de l'humour, l'humour, en fait, dans sa façon d'être, il explose ça. C'est-à-dire qu'il désacralise tout. L'humour, c'est... C'est pour ça que les religions détestent l'humour. Parce que ça désacralise en permanence et le pouvoir a besoin de cette fiction-là. Et c'est pour ça que c'est un bon marqueur d'une démocratie. Quand on regarde les dictatures un peu partout, euh, les humoristes sont souvent parmi les premiers à être censurés. Les chanteurs aussi, les chanteurs, chanteuses, beaucoup parce qu'une euh, mélodie, ça se retient, c'est assez efficace aussi. C'est pour d'autres raisons, quoi, la, la chanson. C'est l'humour, c'est là pour euh, questionner les tabous d'une société, donc euh, évidemment c'est là où il faut aller. Dès qu'il y a quelque chose qui semble interdit, il faut y aller. Après, les limites, si on pose la question des limites de l'humour, moi je trouve que la loi française est pas mal foutue. Euh, L'injure publique, la diffamation, ce genre de choses sont interdites, je trouve ça plutôt bien, je trouve ça plutôt sain. Et moi, la limite que je me fixe, mais ça c'est perso, c'est la vie privée. C'est-à-dire que si je sais que je sais pas, tel ou tel ministre euh, sort avec tel ou tel journaliste, mettons, ça peut arriver, euh, et que cette personne-là n'en fait pas la publicité elle-même, hein, si, si elle pose en une de Paris Match, on est d'accord, ça change tout, mais en tout cas, si je le sais, c'est pas moi qui vais le dire dans une chronique, euh, voilà quoi. Je considère que c'est pas mon rôle et que, et que la vie privée doit rester privée dans ce cas-là. Mais sur les thématiques, euh, ouais, heureusement qu'il faut toutes les aborder. Mais je vois même pas comment on pourrait faire d'autres. Enfin, j'ai jamais de contre-exemple, quoi. Jamais personne me dit, euh, bah, quand même, ça, il faudrait pas aborder ce sujet-là. Donc, par défaut, <rire> ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc ouais. En plus, moi, je fais les chroniques, euh, là, je fais deux par semaine. Mais pendant 8 ans, j'en faisais 4 par semaine. Euh, donc, heureusement qu'on rien de tout, parce que si je me devais me limiter en plus dans les thématiques, euh, là, j'aurais jamais pu euh, faire autant de chroniques. Ouais. Mes parents étaient marchands de journaux, donc euh, ouais, j'ai vraiment grandi là-dedans. j'ai grandi dans une petite maison de la presse euh, en Haute-Saône, donc au fin fond de la campagne. Et euh, j'avais pas la télé, donc j'étais tout le temps dans le magasin, en train de tchatcher avec les clients. Euh en train de, de me marrer, parce que c'était une ambiance assez euh, joviale, on va dire. Et euh, mon père lisait Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, donc ça traînait toujours sur la table. Beaucoup de dessins de presse, moi. J'ai grandi pas mal dans le dessin de presse. Donc euh, tous les caricaturistes de presse, euh, Cabu, etc. Charb, évidemment, Luz. Euh, J'ai vraiment grandi avec les dessins euh, voilà, qui étaient dans, la, dans, dans le salon, donc à portée de main. réserve aussi beaucoup. Ce qui est assez marrant parce que réserve, moi je regardais les dessins de réserve quand j'étais euh, gamin. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu considéré comme vulgos. Il y a un personnage très marrant qui s'appelait Gros Dégueulasse. <rire> Donc voilà, j'ai vraiment grandi là-dedans. Moi, je n'ai vraiment pas de mérite à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'ai grandi dans un bain euh, satirique, on va dire.